Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne Myfrika Entertainment pour continuer le Masterclass que nous avons commencé et donc nous allons faire la septième livraison pour cette série de Masterclass. Tout d'abord, je voudrais me présenter, je suis Laurent Bertan Eboué, le fils du peuple, celui-là qui est là pour vous. Nous venons déjà dire merci à toutes ces personnes qui ont cru ou qui croient en nous, toutes ces personnes qui s'abonnent massivement sur la chaîne MyFrica Entertainment. Donc je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonné, à le faire pour ne rien rater sur nos prochaines diffusions de projets, de films, d'émissions et même de programmes que nous préparons pour votre bonheur. Merci surtout de liker toutes nos vidéos, de les commenter. Merci à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le cadre de Devenir Acteur, nous allons parler de la voix, comment parler fort au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème que l'on a pour les jeunes acteurs ou pour ceux qui font déjà ce métier et depuis bien longtemps, c'est qu'on soit toujours à leur appeler sur les différents plateaux. Parle fort, parle fort, parle fort, parce que on a de la peine à les écouter même quand le micro ou la pêche est bien descendu et se retrouve même dans le cadre du directeur photo ou même du, du cadreur. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce problème, question de permettre à, aux uns et aux autres de s'améliorer pour euh, ne pas être ou ne pas faire face à ce problème qui euh, devient très, très courant sur les différents plateaux où des gens hors de caméra se mettent à beaucoup bavader, la voix sort et une fois qu'on est devant la caméra, c'est comme si on perdait son latin, on perdait sa voix, on perdait le sens de communication et on parlait à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de micro qui viendra récupérer la voix à l'intérieur de nous. Donc, c'est très important pour vous qui voulez être des acteurs de, de, de, de, de, de vous faire audible. Il faut qu'on vous écoute, il faut que le garde du son, à la fin, vous dise merci. ou Toujours vous rassurer hein, auprès de, du preneur de son si ce que vous avez donné, si le rendu est bon. Parce que l'autre problème aussi c'est ce manque d'humilité que l'on a souvent. On n'est pas tellement humble pour aller euh, vers le. rapprocher le, le, le gars qui s'occupe du son et lui demander si le travail qui a été fait a été bon ou, ou pas. Donc aujourd'hui nous parlons donc de, de la voix, de comment parler fort. Comment parler fort quand on est euh, sur un plateau de tournage, parce que c'est très important. Nous allons donc euh, commencer par euh, vous demander de tout lire. Je vais vous demander, ça ce sont des expériences personnelles et je vous l'ai toujours dit dis, depuis longtemps de ce masterclass que je fais un masterclass pour partager... Mon expérience personnelle avec vous, ce que j'ai appris avec le temps, ce n'est pas forcément ce que euh, une école viendra vous enseigner. C'est vrai qu'il y a des, des notions qui viendront des écoles parce que c'est aussi fort des formations que j'ai eu à faire, que je viens partager avec vous. Cette petite, cette petite expérience que j'ai dû acquérir avec le temps... Parce que vous vous savez tous combien il est difficile dans notre pays hein, de payer une école de formation en, en, en cinéma. Alors, je vais commencer par vous demander à vous qui voulez devenir des acteurs ou vous qui êtes des acteurs et qui avez des problèmes de voix, de parler fort, de, de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire, pas seulement beaucoup lire, mais il faut beaucoup lire mais à haute voix. Il faut lire à haute voix. Ça veut dire vous prenez un texte. Vous le regardez, vous le lisez, et vous ne lisez pas seulement pour vous intérieurement. Sortez la lecture, rendez la lecture publique. Je veux pas dire, ça ne veut pas dire que vous criez. Ça ne veut pas dire que vous criez, parce que beaucoup de personnes vont comprendre la notion de lecture et c'est dit qu'on leur demande de crier, mais non, on ne vous demande pas de crier, mais je vous demande de beaucoup lire et de lire à haute voix lit à haute voix. Par exemple, quand vous vous retrouvez dans votre chambre, essayez là maintenant d'observer autour de vous ce qui se passe dans votre chambre, tout ce que vous avez autour de vous et donnez les noms de ces choses à haute voix en restant le plus possible naturel dans votre voix que vous avez. Mais faites-le à haute voix. Par exemple, là où je suis autour de moi, j'ai un ordinateur devant moi, un ordinateur, un laptop un téléphone je vois un lit aussi à côté de moi je vois un rideau en face de moi je vois une voiture là, à l'extérieur si je veux lire, je dis la voiture la voiture j'ai pas besoin de la voiture la voiture non, faut pas dénaturer votre voix nous devons être parlés haut en restant le plus possible naturel dans notre voix, Et ceci passe par la lecture. Le point sur lequel j'aimerais bien qu'on épilogue sur cette édition, c'est que euh, vous verrez, il y a beaucoup qui vous diront le métier de l'actorat s'apparente un tout petit peu à, à, à la folie. Le métier de l'actorat s'apparente à la folie. On le dit parce que, pour être un bon acteur, vous avez des gestes parfois, vous avez un travail parfois personnel que vous faites et que ceux qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas ce métier vous traitent de fou. Oui, ils vous traitent de fou parce qu'ils ne comprennent pas que vous êtes dans, dans, dans le travail. Par exemple, comme je vous dis, lis à haute voix. Si vous êtes dans une maison, vous partagez par exemple un appartement avec quelqu'un et que la personne... D'un coup, constate que vous êtes en train de faire des lectures, de, de, de donner les noms de tout ce que vous voyez dans votre pièce euh, et à haute voix, la personne va se dire, ben attends, ça c'est de la démence, ça c'est de la démence. Qu'est-ce qui lui arrive? Commence à se poser autant de questions et c'est où on vous traite de fou? Ou comme cet autre exercice que je vais vous donner pour travailler toujours la voix. Quand vous êtes dans la rue en train de marcher, il y a des plaques de signalisation, il y a beaucoup de choses, des inscriptions sur des immeubles, euh, des supermarchés, des noms des supermarchés, des noms des, des quincailleries, des noms de si, Vous les lisez à haute voix. Vous les regardez. Ne, ne lisez pas seulement du regard ou de la tête, mais lisez à haute voix. Par exemple, vous trouvez un supermarché ou un, euh, un bureau, vous voulez le lire, dites. Carrément, Maïfrika Entertainment. Maïfrika Entertainment. Maïfrika Entertainment. Dites-le, sentez-vous libre de le dire. C'est ça la voix. Sentez-vous libre de le dire. Développez en vous cela. Lisez. Lisez, c'est très important. Et ne lisez pas à l'intérieur de vous-même. Lisez. Le genre, si quelqu'un est à côté, il peut vous écouter. Ça va vous éviter quand vous vous retrouverez sur des plateaux qu'on soit toujours en train de vous demander de parler haut. Vous deviez être le meilleur lecteur. Vous devez lire tout le temps. Ouais, c'est très important. C'est très important dans la mesure où vous lisez à haute voix vous travaillez votre voix et aussi vous travaillez sur votre culture générale. Parce que l'acteur aussi, comme vous avez vu dans les, précédents, les précédentes vidéos, c'est quelqu'un qui est cultivé. Nous devons nous cultiver pour être à la hauteur des attentes des réalisateurs et de ces personnes qui nous aiment. De ces téléspectateurs qui attendent de nous un rendu. Il faut beaucoup, mais alors beaucoup lire. Faites cet exercice déjà autour de vous, dans le cadre où vous vous trouvez, où tout ce qu'il y a autour de vous, la souris, vous lisez, vous donnez les noms de ça, en, en, en le faisant à haute voix, avec aisance et en restant le plus possible naturel avec votre voix. Parce que c'est très important, ne dénaturez pas votre voix. Votre voix est une identité, c'est votre identité. Du moment où vous la dénaturez, vous perdez de votre identité. Donc faites des lectures, lisez autour de vous en restant le plus possible naturel, avec la voix naturelle. La voix naturelle. Par exemple, si je me retrouve dans un supermarché, toujours dans l'optique de travailler ma voix, me rendre audible, je peux partir du, du fait des lectures de, de, de, de, des différents produits qui sont inscrits sur les différents euh, rayons. Genre, je prends mon téléphone là, je le mets. Genre, voilà, j'ai mon téléphone. Je fais comme si j'étais en train de parler au téléphone, comme si je donnais des informations euh, aux gens. Je dis, ici, je vois des, des, des spaghettis, je vois... Il y a tel, je donne la marque euh, de, de, du spaghetti, euh, je donne le prix, je suis en train de parler. Comme si je m'adressais à quelqu'un, là je ne me parle pas à moi-même. Par exemple, je dis, je suis au rayon vidéo, là je, je suis au rayon où on vend les habits. On vend les habits ici, je vois des, des, des, des coutures purement euh, euh, africaines, je vois des, des, des, des, des bons modèles là qui sont conçus. Purement, c'est africain et le fabricant, c'est Yassenga. Oui, je vois une tenue là confectionnée par Yassenga, une très belle tenue. Et waouh, je savais pas que Yasenga faisait des, des, des merveilles comme ça. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. je pense qu'il faut qu'on fasse un tour chez Yassenga, ancien troisième, pour essayer de voir s'ils peuvent nous confectionner des tenues pour nos événements et tout ça. Ah oui, vous voyez. Là je suis en train de communiquer Je suis en train de communiquer Je parle fort Je vais me faire écouter Celui qui fait la prise de son à la fin certainement me dira merci Me dira merci parce que Il, a, il me sent Je suis présent dans ses oreilles Je suis présent Parce que c'est ça C'est de ça qu'il s'agit au fait Être présent dans la voix quand on vous demande de parler fort, de vous rendre audible, c'est pour qu'on ait une voix, on vous est présent dans la voix. Tant que sous l'émotion que vous ressortez et que, que, vous soyez, que vous soyez tellement présent. Lire a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Déjà, ça vous permet de travailler la voix, surtout quand vous lisez à haute voix. C'est très important, lisez à haute voix. Et lisez chaque fois. Lisez chaque fois. C'est très important. Lisez tout ce que vous voyez. Par exemple, là, je vais, euh, je dis, euh, parfois, je, je fais cet exercice. Hein, C'est pour que vous sachiez aussi comment vous le faites. Je ne lis pas à voix basse comme vous le faites aussi. Casting.fr, numéro un mondial des, des castings. Accueil, casting, artistes, actualité, focus, métier, vidéo, témoignage. Casting, télévision, radio. Casting, couple, amis, famille pour nouveau. Casting, couple, amis, famille pour nouveau. Jeu TV d'aventure M6. Dans le cadre d'une nouvelle émission TV d'aventure diffusée sur M6, nous cherchons des binômes explosifs. Vous aimez l'aventure et vous adorez les chasses au trésor Postulez. Pour postuler, envoyez les éléments suivants à l'adresse mail fournie Photo, présentation, coordonnées. Je viens de faire une lecture. Quand je vous disais la lecture a plusieurs vertus, c'est que dans cette lecture, je peux aussi travailler euh, des émotions. Je peux décider d'être joyeux quand je le lis. Je peux décider d'être triste quand je le lis. Je peux varier mes émotions quand je lis. Ouais, je peux varier mes émotions quand je lis et ça me permet de travailler aussi, aussi mes émotions. Je peux les varier quand je lis. Faites-le souvent. Vous prenez un texte, vous dites, actuellement, je le lis en étant heureux. Vous le faites. Quand vous terminez, vous dites, maintenant, je vais lire ce texte étant malheureux, étant excité. Vous voyez vous variez les émotions sur le même texte. Et vous le faites à haute voix. Vous le faites à haute voix. Vous verrez ce que ça apporte. Ça vous permet de parler fort. Parce que lire, vous vous écoutez. Vous vous écoutez quand vous lisez. Vous arrivez à déceler des problèmes au niveau de votre rythme vocal. Vous arrivez à connaître vos manquements. Pourquoi Parce que vous, vous allez parfois au casting et sur place, on vous donne le texte. Il faut lire le texte. Il faut aller le lire et revenir. Et pour retenir, généralement, vous le lisez à haute voix pour certains. Et après, vous revenez le rendre. Vous variez les émotions quand vous le lisez à haute voix avant de passer devant les jurys pour le casting. Lisez autant de fois que possible. Jouez avec les émotions de votre voix. Quand vous lisez, variez les émotions à chaque fois que vous lisez. Variez-les. Lisez en variant les émotions, en donnant tout type de personnage, en donnant tout type d'émotion, tout état d'esprit. Faites-le et vous verrez ce que ça va, ça va donner. Surtout, mais alors surtout, lisez sans toutefois vous juger. Lisez sans toutefois vous juger. Faites la lecture. Faites la lecture. Lisez. Ne jugez pas. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes en train de bien lire ou si vous êtes en train de, de, de, de mal le faire. Non. L'objectif ici, c'est de travailler votre voix. De travailler votre voix. De telle en sorte que la voix que vous donnez, qu'elle soit partout où vous passez, audible, qu'on ne vous demande jamais de parler fort. Parce qu'une fois qu'on se met à vous demander de parler fort, ça joue énormément. Ou de parler haut, autant pour moi, de parler haut, ça joue énormément sur l'émotion que vous voulez rendre. Parce qu'il euh, y a des gens que quand ils se mettent à forcer pour, se, pour sortir la voix et qu'ils n'ont pas eu à faire ces exercices dont je vous recommande aujourd'hui, ils jouent faux. Ils jouent faux. Et ils se trouvent à faire la confusion entre parler fort et crier. Non, ne faites pas cette confusion. Je ne vous demande pas de crier, je vous demande de parler fort. Parler fort. Faites-vous entendre. Rendez-vous audible. Et pour se rendre audible, l'exercice que personnellement je fais, Régulièrement, c'est la lecture Je lis énormément Je lis tout ce que je vois Tout ce dont je tombe dessus, je lis Et je ne le lis pas intérieurement Je ne le fais pas pour moi Je le, je le sors je, je, je sors la lecture que je suis en train de faire Je lis Devant moi là, je vois 10 Dishop, par exemple 10 Dishop, c'est ce que je vois devant moi là Comme je suis en train de voir et c'est l'exercice que je fais quand je suis dans la rue. <coughs> Pardon. Quand je suis dans la rue. Donc, faites ce même exercice. Lisez. Lisez beaucoup. Variez des émotions dans la lecture. C'est très important. Faites de la lecture à haute voix votre passe-temps quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes dans un milieu où vous êtes tranquille. Et surtout, faites-le toujours. Faites cet exercice. Évitez de regarder ce que les gens disent autour de vous parce que l'acteur, l'acteur pour arriver à être un acteur professionnel, c'est un gros travail. C'est tout ça qu'il faut réunir pour être un très bon acteur et un acteur compétitif, genre tout le monde veut t'arracher comme des arrachis. Voilà la vidéo que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui et merci encore de d'écouter merci de rester concentré merci de rester avec nous merci de laisser des commentaires à bas à, au bar de cette de cette vidéo n'oubliez pas de liker la, la vidéo merci de vous abonner sur la chaîne d'inviter les autres à, à s'abonner sur la chaîne et partager nos vidéos pour que les autres en bénéficient aussi toute l'équipe de devenir acteur vous dit grandement merci pour euh, votre temps que vous prenez à regarder nos vidéos nous espérons que ce que nous faisons vous aide dans la construction de votre euh, carrière du moins c'est le grand souhait que nous avons actuellement que vous bénéficiez de ce que nous faisons pour devenir des grands hommes euh, des grands acteurs demain et que un jour nous soyons très heureux de nous asseoir de, de chenour devant notre petit écran ou dans une salle de cinéma et de vous regarder. C'est un honneur pour My Freak Entertainment de partager cette expérience avec vous. Portez-vous bien. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo où nous allons parler du rêve. Le rêve, comment réaliser le rêve, comment rendre votre rêve d'acteur possible. Quels sont les atouts, les objectifs, parler des objectifs que vous deviez avoir pour devenir un très grand acteur. Nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo, mais pour le moment, regardez cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas regardé les précédentes, je vous invite à commencer par la première vidéo parce que les vidéos ont un trait commun. En train, ils sont, elles sont liées. Aujourd'hui, on parle de parler haut, mais on a parlé avant de l'assurance, de la confiance, de croire en soi, du physique. Et c'est tout ça qui entre dans la voie que vous allez constituer. Et pour parler fort, vous faire audible, il fallait bien passer par là pour y arriver. Donc, il est très important de faire un tour en arrière pour regarder. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premières vidéos, ça c'est la septième, regardez la première avant de regarder. La première, la deuxième jusqu'à la sixième avant de regarder celle-ci. Portez-vous très bien. Je suis votre humble serviteur, Laurent Iboui, le fils du peuple. Je vous sers parce que vous êtes là pour qu'on se mette à votre service. My Freak Entertainment, c'est votre média d'assurance. Abonnez-vous, likez, commentez les vidéos, activez la cloche de notification pour ne rien marquer. Portez-vous bien. Ciao.